« Bonjour, élève musicien. Tu veux écrire des chansons, mais tu as un peu l'angoisse de la page blanche. Tu ne sais pas sur quoi tu peux partir. Bon, il faut écrire de bonnes paroles, mais après il faut les rythmer, il faut trouver une mélodie, c'est un peu compliqué pour toi. Donc, je vais te donner une astuce qui va te permettre d'écrire rapidement des paroles de chansons, de les rythmer, et après tu n'auras plus qu'à faire la musique. Eh bien tout simplement, nous allons partir d'une chanson qui existe déjà. Nous allons analyser la chanson ensemble puis changer les paroles de la chanson, non pas pour faire une parodie, mais tout simplement pour respecter euh, la structure de la chanson et faire des paroles qui iraient bien sur l'air de la chanson. Et puis ensuite, nous allons changer la mélodie. C'est une des façons de faire pour composer et écrire des chansons. C'est très efficace. En plus, c'est vraiment marrant à faire. Mais la vidéo sur pause va vite chercher une feuille de papier de quoi écrire. Et on fait ça ensemble dans quelques secondes. Boum. Alors, la chanson que je te propose, c'est « When the saints go marching in ». Bon, c'est une chanson en anglais, mais euh, on va l'analyser, et après on va faire des paroles en français dessus, puisque euh, c'est quand même plus facile de faire avec sa langue maternelle. Alors, donc la chanson « When the saints go marching in », elle fait comme ceci. Oh, when the saints go marching in Oh, when the saints go marching in oh yes i want to be in that number oh when the sense go marching in oh when the sun begins to shine oh when the sun begins to shine oh yes i want to Eat that number? Oh, when the sense go marching in. Alors, on va analyser ça ensemble. On va prendre les paroles du premier couplet, mais la structure est la même à chaque fois. Oh, when the sense go marching in. Oh, when the sense go marching in. Toi, il se fout pas sur les paroles, il répète la même chose. Oh, yes, I want to be In that number, oh, when the sense go marching. In. Donc, si on regarde la structure, oh, when the sense, oh, when the sense, oh, when the sense. Trois fois la même chose. Go marching, in, go marching, in, go marching. In. Trois fois la même chose. Qu'est-ce qui change Ceci. Donc, tu vois, c'est assez simple en fait. Tu prends une phrase sur deux vers, oh, when the sense go marching. In tu le répètes, tu le dis trois fois, et tu prends une phrase de deux vers qui est différente. Hein, pour ne pas dire tout le temps la même chose, évidemment, sinon ce sera un peu pénible à force. Au niveau du nombre de syllabes, « Oh, when the sense » c'est quatre, syllabes, « Go marching in quatre »,« Oh, when the sense » quatre, « Go marching in quatre »,« Oh, yes, I want quatre »,« To be that number »,« To be in that number » six, tac, « Oh, when the sense »« Go marching in » En fait, on peut même aller encore un peu plus loin, on peut essayer de mettre plus de rimes parce que là évidemment ça rime un peu parce que bah Gomar Channing ça rime avec Gomar Channing mais bah, tu m'étonnes c'est la même chose. Bon sense ça rime avec sense. Bon OK. Ce qu'on peut essayer de faire c'est écrire une phrase en deux vers qui riment pas qu'on va répéter donc forcément bah on va entendre des rimes parce que ce sont les mêmes et pour euh, oh yes i want to be that number on va essayer de faire rimer également. OK Alors par exemple en 4 qu'est-ce qu'on peut raconter en 4 J'aime pas les frites. Voilà, j'aime pas les frites. J'aime pas les frites. J'aime pas les frites. Qui sont trop grasses. Donc après, on répète. On, on suit la structure. Alors après, il faut raconter autre chose, là. Ça gêne ma fille. Là, je fais rimer un peu frites avec fille, toi, c'est pas très loin. Ça gêne ma fille. Alors là, qui, qui rime avec grâce, il bah, y a embrasse, par exemple. C'est une rime riche. Donc, euh, ça gêne ma fille. Chaque fois que je l'embrasse, j'aime pas les frites qui sont trop grasses. J'aime pas les frites qui sont trop grasses. J'aime pas les frites qui sont trop grasses. Ça gêne ma vie chaque fois que je l'embrasse. J'aime pas les frites. Sont trop grasses. Tu vois, ça marche bien. Alors, je te montre d'autres exemples. Donne-moi la main pour traverser. Donne-moi la main pour traverser. Sinon tu vas peut-être te faire renverser Donne-moi la main pour traverser J'aime bien les trains qui sont à l'heure J'aime bien les trains qui sont à l'heure c'est pas le cas, je suis un gros râleur J'aime bien les trains qui sont à l'heure C'est à ton tour d'imaginer C'est à ton tour d'imaginer Dépêche-toi, on va bientôt dîner c'est à ton tour d'imaginer. Voilà, bon, c'est pas la meilleure chanson, c'est pas le meilleur texte que j'ai écrit, mais tu vois, ça fonctionne, quoi. Alors, ce qui est cool avec cette méthode, c'est qu'on a déjà euh, des paroles bien structurées et qui sont déjà bien rythmées. J'aime pas les frites quand elles sont grasses, j'aime pas les frites quand elles sont grasses, ça gêne ma fille chaque fois que je l'embrasse. Ok. Et ben, en fait, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est une nouvelle mélodie. Alors. Ben, on cherche un petit peu. Alors déjà, avant de passer aux accords, ce que je fais, c'est que je, voilà, je fredonne euh, quelques, quelques mélodies comme ça qui me passent par la tête. C'est une méthode que qu'utilisait Georges Brassens. Une fois qu'il avait écrit son texte, il scandait les paroles, il essayait de trouver des mélodies par-dessus. Généralement, il faisait six mélodies différentes par chanson, et puis après, il se décidait sur la meilleure des, des six. Alors, euh, j'aime pas... On va, faire, on va faire une mélodie simple. Hein. De toute façon, j'ai pas beaucoup de notes dans ma voix donc euh, on va être assez limité mais on va essayer de faire un truc sympa quand même. Bon par exemple, pour éviter de retomber sur All in the sense go marching OK. On va essayer de faire un truc beaucoup plus lent quoi. Par exemple, j'aime pas les frites quand elles sont grasses. Ouais, ça marche ça. J'aime pas les frites quand j'aime pas les frites quand elles sont grasses. Là, j'invente, c'est hein, c'est l'improvisation. Ça gêne ma fille ça, ça gêne ma fille chaque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 J'aime pas les filles quand elles sont grasses J'aime pas les filles quand elles sont grasses Ça gêne ma fille chaque fois que je l'embrasse J'aime bien les trains qui sont à l'heure J'aime bien les trains qui sont à l'heure Quand c'est pas le cas, je suis un gros râleur alors là, ça marche un peu moins bien parce que chaque fois que je l'embrasse. Ah oui, en fait, au lieu de dire chaque fois que je l'embrasse, j'ai dit chaque fois que je l'embrasse. Donc toi, je suis parti sur quelque chose d'un peu plus, un peu différent de Owen Wilson Go J'ai trouvé une mélodie, des accords, tout ça, ça swing bien, c'est super, ça marche bien. Mais du coup, j'ai dû rajouter une syllabe pour que ça, ça colle bien. Donc, on peut changer. Euh, on peut dire par exemple, je suis un très gros râleur. Ça fait une syllabe de plus. Donne-moi ta main pour traverser, sinon tu vas peut-être, peut-être te faire renverser, peut-être te faire renverser. C'est à ton tour d'imaginer, dépêche-toi, car on va bientôt dîner, dépêche-toi, car on va bientôt dîner, voilà. On, bientôt dîner. voilà. Bon. on peut faire mieux comme parole, toi, mais c'est juste un exemple. Je me rends compte que j'ai oublié de, de refaire euh, la première phrase. « Oh, when the go marching, oh, marching, oh, yes, I want to be in that number, oh, when marching. » Donc j'aurais pu dire « J'aime pas les frites quand elles sont grasses, j'aime pas les frites quand elles sont grasses, ça j'aime ma fille chaque fois que je l'embrasse, j'aime pas les frites quand elles sont grasses. » Mais bon, je suis parti d'une chanson, d'une structure, j'ai collé des paroles dessus, j'ai trouvé le rythme, j'ai trouvé la mélodie, et finalement je me dis que bah, ça suffit quoi, plutôt que de répéter encore une fois le, la première phrase, donc les deux premiers vers, bah, je ne la répète pas et ça colle.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 J'aime bien les trains qui sont à l'heure Quand c'est pas le cas Je suis un très gros râleur C'est à ton tour d'imaginer C'est à ton tour d'imaginer Dépêche-toi car on va bientôt dîner Ok, tu vois, c'est vachement sympa à faire C'est très rapide, on a fait une chanson en 5 minutes allez 10 minutes ok voilà voilà à toi de jouer maintenant